Ça me, rappelle, ça me rajeunit un peu. Ça me rappelle euh, cette euh, réunion, cette conférence que j'avais faite à C. Il y a cinq ans à peu près. Et je me souviens qu'à la suite de ma conférence, j'avais été, au cours du débat très animé qui avait suivi, j'avais été euh, très courtoisement pris à partie par un des abbés présents, qui m'avait dit :« C'est quand même paradoxal de parler, de dire que l'identité française. ..» n'a rien à voir avec l'universel alors que vous êtes dans un temple de l'universel de l'Église catholique. » Et je lui avais répondu à l'époque que euh, si l'universel existait bien, puisqu'il existait une nature humaine, en revanche, ces productions sont dissemblables et qu'il y a autant euh, de euh, types d'institutions ou de coutumes qu'il y a de sociétés dans le monde. Donc, il en est exactement de même pour le sacré. Le sacré est un, une notion qui est universelle, tout à fait commune à toute la nature humaine, mais ses formes ne sont pas les mêmes. Et d'autre part, et ce qui rend un peu scabreux le fait de parler du sacré, fût dans ses relations avec le politique, c'est que d'abord, le mot sacré est utilisé absolument et mis à, la, à toutes les sauces. Je vous épargnerai tous ces gens qui vous disent, moi mon café au lait le matin ou mon pastis du soir, c'est sacré. Mais il n'empêche qu'ils utilisent quand même un mot pour exprimer quelque chose. Et de même, le mot sacré prend un sens différent selon le contexte où on le met. Par exemple, on va parler des Sacro-Saint-Principes de 1789, de l'amour sacré de la patrie. On parlera même euh, quelquefois, et c'est ce que euh, le spectacle que nous a donné à notre grande hilarité euh, Jean-Luc Mélenchon, qui parlait il y a quelques années de sa propre personne, en disant qu'il était intouchable et qu'il était sacré, sa personne était sacrée. Évidemment, le sacré, en l'occurrence, n'a pas grand-chose avec le sujet dont on parle. Il s'agit d'un abus de langage, c'est-à-dire que l'on choisit d'attribuer une chose, une épithète plus globale et intimidante, alors qu'on pourrait très bien dire euh, des mots beaucoup plus justes et précis, comme fondamentaux, indépassables ou inviolables. Ensuite, pour compliquer encore les choses, le sacré change d'étendue et de nature selon le contexte spirituel qu'il impose. Et enfin, parce que le sacré ne concerne pas que les choses religieuses. Il implique, il se glisse également dans des choses qui n'ont rien à voir avec la religion. Alors, si je m'amuse, si je voulais donner une définition fondamentale du sacré, en essayant par exemple de chercher quelles sont les sources psychologiques dans l'âme dans humaine du sacré, eh bien, euh, à ce moment-là, euh, nous nous perdrions dans des considérations sans fin. Il va de soi que je ne rentrerai pas dans cette discussion, je me contenterai de dessiner les contours de cette notion, d'essayer de montrer quel est son domaine, et puis je décrirai son évolution depuis les anciens et son implication essentielle dans le pouvoir. Je commence donc par les contours du sacré. Dans ses travaux sur le sacré, un livre de 1917, le spécialiste des religions comparées Rudolf Otto, remarquait que toutes les religions étaient caractérisées par la double polarité du fascinance et du trémens, du tremendum, c'est-à-dire la fascination et l'effroi. Le sacré établit en soi des interdits qui se matérialise toujours par une distance, une, une frontière qui sépare le sacré du profane. D'ailleurs, le sens originel du mot latin qui a donné « sacré », c'est « sacer », qui signifie la séparation. Pour Virg Virgile, l'hymen sacrum, c'est le seuil du temple. Donc, ce qui nous saisit en présence du sacré, c'est la crainte, le mystère, l'interdit, mais aussi la hiérarchie. D'ailleurs, dans le mot hiérarchie, il y a cette notion, il y a le mot hieros qui veut dire « sacré ». Donc, la hiérarchie est aussi le collectif. Le sacré... C'est un état de la conscience humaine qui est nécessairement collectif. Il n'y a pas de sacré individuel et c'est pour ça que dire bon, mon café au lait c'est sacré, c'est profondément ridicule. Un autre trait du sacré est qu'il est ressenti quel que soit le niveau intellectuel ou d'instruction que le sujet qu'il éprouve. Le sacré est une condition de toute communauté humaine durable. Pourquoi Eh bien, parce que l'appartenance à une communauté ne se démontre pas rationnellement. Elle se confirme. À travers des attitudes, des attitudes que notre corps va prendre. Si vous avez fait votre service militaire, vous savez ce que c'est que le garde à vous. Et je ne pense pas que la notion de, de, de génufection, le silence que l'on doit respecter au cours d'une cérémonie, l'absence de désinvolture, soit inconnue pour vous. Pourquoi Eh bien, parce que on ne doit pas se montrer désimpliqué. Lorsqu'on est dans, au sein du sacré, on doit s'y impliquer pleinement. Et physiquement, on ne doit pas exprimer autre chose. On ne doit pas exprimer, par exemple, la recherche du confort. C'est pourquoi, quand j'ai fait ma première communion, on m'a dit qu'il était très déconseillé de croiser ses jambes, quand on était, même quand on était assis, parce que c'était une recherche du confort caractérisée par une désinvolture que l'on ne peut pas adopter à l'égard de quelque chose de sacré. De même, on ne doit pas fumer dans une église, ni d'ailleurs, au cours d'une cérémonie militaire. Et le sacré va mobiliser des symboles, comme les éléments primordiaux, l'eau et le feu, par exemple, qui sont une conjuration de la mort, le fer, l'or, le sang, qui expriment la volonté et la fidélité et la vie. Mais ces ingrédients du sacré sont utilisés différemment par toutes les sociétés. Et alors, pour en venir aux relations du sacré avec le politique, il ne faut pas oublier que le pouvoir, qui est au cœur de l'ordre social et aussi ancien que lui, aussi ancien que l'humain, contient une part de mystère. Pourquoi obéissons-nous Qui ne s'est pas posé cette question Pourquoi obéissons-nous Qui n'a pas été témoin de ces épisodes étranges au cours desquels une compagnie, une section... Un, une classe, une salle de classe, où l'autorité se délite et se dissout, et où elle se reconstitue inexplicablement par la voix d'un homme ou d'une femme, qui reconstitue le socle de l'obéissance. Un mot, un cri, dans lequel on se trouve, dans l'intonation ou le calme la clé du pouvoir. C'est irrationnel quelquefois, c'est absurde, mais c'est efficace. L'autorité, bien entendu, elle aussi est toujours hiérarchique, c'est-à-dire fondée sur le sacré, hiros, et l'ancienneté, (arché). Donc quand on pénètre explicitement dans la sphère du sacré, on se met, et ça, c'est une chose que je vous demande de bien retenir, en accord avec l'ordre du monde, par l'intermédiaire de la communauté qui est la nôtre. Qu'est-ce que j'entends par là Il s'agit bien sûr d'un ordre symbolique auquel on adhère et dans lequel nous avons chacun notre place, une place nous n'avons pas choisi et que nous ne pouvons changer. Voilà, j'ai tracé donc le profil, les contours de ce qu'est le sacré, considéré de la manière la plus large au niveau de toute l'humanité. Nous allons maintenant essayer de faire une petite rétrospective sur l'évolution du sacré. Et d'abord, avec les formes anciennes du sacré. À l'époque, du paganisme, du polythéisme. Et le paganisme, ne croyait pas que le paganisme était euh, animé par un mépris du sacré et une absence de sacré, avec euh, un peu comme si les anciens païens étaient des... Euh, des gens qui cultivaient les vices et qui euh, euh, n'avaient pas d'autre guide que leur plaisir. Il n'en est rien. Les païens, les anciens païens polythéistes, voyaient le sacré partout. Par exemple, euh, sur le forum de Rome, dans la Rome archaïque, il y avait un arbre qui avait été foudroyé par, par la foudre, bien sûr. Et les Romains croyaient que c'était le bras de Jupiter qui avait foudroyé ce, ce chêne. Du coup, il était devenu sacré. Personne n'avait le droit d'y toucher, il était en plein centre du forum, les gens vaquaient à leurs affaires, et autour du chêne, il y avait une palissade qui marquait la différence entre le sacré le profane. De même, pour ceux d'entre vous qui avez fait du grec, vous avez sans doute traduit le plaidoyer de Lydia sur l'olivier, qui raconte l'histoire, qui défend un brahman qui est accusé d'avoir coupé un olivier sacré, un olivier dédié à la déesse Athéna. Et puis, vous avez une autre forme de sacré, c'est le sacré alors politique de manière essentielle qui est le divus imperator de l'Empire romain. L'empereur est honoré à l'instar d'un dieu. Alors, il faut savoir que la notion d'immanence et de le polythéisme sont étroitement niées. Qu'est-ce que ça signifie, l'immanence Ça signifie que les dieux, sont parmi nous. Il n'y a pas euh, un monde d'en bas et un monde, un autre monde. Et d'ailleurs, si vous avez vu le film Avatar, sans doute la plupart d'entre vous ont vu ce film, vous constaterez une nostalgie de ce rapport avec l'immanence de la nature, qui est très visible. Il y a également un lien entre la tradition et le sacré. Par exemple, Alcibiade, qui était un membre de la haute aristocratie athénienne, a été banni d'Athènes pour avoir commis un, un certain nombre de sacrilèges en mutilant les Hermès, les d'Hermès du, du carrefour, des carrefours qui, qui dataient du 9e ou 8e siècle qui était donc extrêmement ancien dans l'état, la tête de cette époque-là. Donc, il existait un lien entre la société et la religion, un lien qui ne s'adressait pas simplement à chaque individu, mais à la société tout entière et aux individus à l'intérieur de leur société. Et ça, c'est très important. Ce lien était une évidence lors des sacrifices. Qu'est-ce que c'est qu'un sacrifice Un sacrifice est un rite où l'offrande, quelle que soit sa nature, à la divinité est en partie ou en totalité détruite. Il permet de fixer non seulement les rapports entre les divinités et les hommes, mais aussi les rapports entre les hommes eux-mêmes et ceci, en général, par l'intermédiaire d'un partage et d'un banquet communautaire. Il faut insister sur ce point, le sacrifice païen n'implique en aucune façon la foi. Dans le paganisme, il n'y a pas de foi. Et d'ailleurs, je ne vais pas me fatiguer à vous l'expliquer longuement, mais je vais vous donner un exemple très important, qui est le sacrifice à l'empereur qui n'est absolument pas un acte de foi. Les Romains ne croyaient pas, absolument pas, que l'Empereur était un dieu immortel, et l'Empereur lui-même ne le croyait évidemment pas. Ils estimaient, en revanche, qu'il était nécessaire de donner à sa fonction un statut divin. Et lorsque les chrétiens refusent de sacrifier à l'Empereur comme à un dieu, ils ne remettent pas en cause l'acte politique sacré, mais simplement refusent tout compromis avec le polythéisme. Le sacré civique est donc sous l'Antiquité une condition de la concorde. En dehors de l'ordre public, il existe l'ordre symbolique qui le surmonte et qui exige un respect aussi grand. Remarquons d'ailleurs que les anciens ne cherchaient jamais, presque jamais, à détruire les dieux des peuples vaincus. Il existe, Dumésil nous donne l'exemple d'une cérémonie de l'ancienne Rome qui s'appelle la evocatio, et par laquelle, eh bien, sur le point de gagner une bataille contre les ennemis de Rome, eh bien, les Romains demandent aux dieux de leurs ennemis de les rejoindre et, en quelque sorte, de trahir ceux qui les respectent, ou qui les vénèrent. Alors, cette euh, cérémonie, elle est très significative, elle montre bien que, quel était le rôle essentiellement social de la religion. Nous allons maintenant voir quelle est la façon dont les monothéismes conçoivent le sacré. Les monothéismes reposent, au rebours des polythéismes, sur la proclamation de la transcendance, c'est-à-dire que Dieu réside dans un autre monde que le nôtre. Cette vision des choses est très importante, car elle va nécessairement réduire dans un premier temps le champ spatial du sacré. Finis les sources sacrées, les arbres sacrés, les plantes qui recèlent des dryades et des anadriades, les nymphes, tous ces demi-dieux, ces demi-divinités demi qui peuplaient le panthéon des paganismes. Les espaces dédiés aux dieux sont uniquement de la matière, et ils nous doivent de servir, dans la nouvelle conception, que d'outils au salut. Il y a même des théologiens, des théologiens chrétiens qui considèrent que la seule chose sacrée dans ce monde, c'est le corps de l'homme, car il a reçu l'incarnation. D'autre part, l'irruption de la foi est une rupture dans l'ordre antique, dont les implications ont déstabilisé le sacré. En effet, la foi exige une adhésion en profondeur dans la participation au sacré, alors que le paganisme ne s'intéressait en rien au fort intérieur de chacun. Certes, l'empereur reste une autorité qui acquiert même une légitimité chrétienne, puisque l'édit de Milan est la date à laquelle notre monde est devenu chrétien. Lorsque l'édit de Milan survient, ce n'est pas pour autant que l'empereur se convertit. Il est remarquable qu'il ne se convertira officiellement au christianisme qu'en 337, sur son lit de mort, estimant, disait-il, que la fonction impériale était incompatible avec le christianisme. Et c'est avec Constance II que les sacrifices païens sont théoriquement interdits. Je le cite « Ces sept superstitiaux, sacrificiorum aboliatur in insania, que la superstition cesse, que la folie des sacrifices soit abolie. » Et Julius Firmicus Maternus, écrivain converti au christianisme, déclare « Le paganisme très saint empereur doit être to totalement détruit et effacé, et discipliné par les plus sévères promulgations de vos édits, de peur que l'illusion mortelle de la présomption ne continue à souiller le monde romain. Il faudra quand même encore plus de deux siècles pour venir à bout du sacré païen. Mais la construction d'un sacré chrétien mettra plus longtemps encore. Alors nous allons voir comment le monothéisme juif conçoit le sacré. Eh bien, dans la Bible juive et surtout chrétienne, le sacré n'est pas congédié, mais il passe après la révélation et la conversion. Et surtout, la personne, la personne humaine, ne peut pas, du moins dans l'Église latine, se laisser recouvrir par une identité collective. Dans les liques orientales, c'est un peu différent. Or, le monde romain était fait de sociétés où les religions poly polythéistes étaient étroit étroitement imbriquées avec le politique, le juridique et l'économique, et les divers aspects de la vie sociale. Cette conception du sacré se reflète dans la conception juive de la monarchie, dont la nôtre, notre monarchie, est en partie héritière. Vers l'an 900 avant Jésus-Christ, les Juifs réclament un roi à leur vieux juge Samuel parce qu'ils veulent être comme les autres peuples. Et Samuel les met en garde en leur disant qu'ils vont être exploités par le maître qu'ils se donneront. Les Juifs insistent et l'Éternel lui-même dit à Samuel « Donne-leur un roi. » Ce sera Saül. Samuel répand de l'huile sur la tête de Saül et en fait un roi. Par cette onction, le Seigneur, le Sacre, Chef d'Israël. Le roi appartrait dès lors comme un vassal de Dieu qui change sa nature profonde, si bien que l'Esprit divin s'empare de lui. Mais, il faut bien voir que cet état nouveau qui est donné à la monarchie juive est réversible et plus tard Saül démérite par sa désobéissance en effet il n'a pas massacré tout le bétail des amalécites comme l'Éternel le lui avait commandé et il a même fait grâce au roi des amalécites Agag ce qui fait que Samuel le condamne et se retourne après l'avoir condamné pour s'en aller. Mais Saül saisit le, plan, le pan de son manteau qui s'arrache et c'est ainsi que s'écrit Samuel, « Aujourd'hui, le Seigneur arrache la royauté d'Israël pour la donner à meilleur que toi. » Vous avez un tableau euh, très intéressant d'un pompier du XIXe siècle et qui représente l'excommunication de Louis le Pieux. Et c'est exactement euh, conçu sur le modèle de euh, cette, euh, cette, ce reniement, cette dégradation de Saül par Samuel. On voit donc que le sacré antique a été profondément bouleversé par l'événement du monothéisme, bouleversé mais non détruit. En fait, si vous voulez, euh, le pouvoir royal, voire impérial, conserve sa sacralisation, il devient même une autorité, même théologique, puisqu'il participe au Concile. Le Basileus, de Byzance portait officiellement le titre de roi de lumière égal aux apôtres et d'incarnation du logos. Logos, référence à l'évangile de Jean. Renan, ce mécréant ce, ce génial, disait, il goûtait le vin nouveau avec Dionysos et le bénissait avec le Christ. Cela dit, la place iratique la de l'empereur, même à Byzance, a beau être très élevée, elle reste de ce monde, et le salut reste personnel. La société perd ainsi une partie de son holisme. Et à ce titre, le sac de Rome par Alaric en 410 suivi de celui de Jean-Séric en 455, marque une perte catastrophique de la sacralité romaine impériale que saint Augustin et saint Jérôme qualifient d'une façon lapidaire, presque choquante. Saint Jérôme dit que Rome n'est plus que le tombeau du peuple romain, et saint Augustin, dans la cité de Dieu, relativise la destruction de ce qu'il appelle les statues de pierre et de bois, sans effet du sacré impérial romain. Saint Augustin oppose la cité terrestre, par essence de peu de valeur, à la cité de Dieu, à laquelle seul doit se consacrer le chrétien, et qui seul est sacré parce que seul sainte. Eh bien, ainsi, saint Augustin annonce la fin du règne impérial et l'avènement de petits royaumes plus ou moins barbares dont le lustre limité ne permet pas au début l'éclosion du sacré politique. Et puis, il va y avoir l'un de ces royaumes, qui est le royaume de France, qui va retrouver dès le 7 siècle une nouvelle forme de sacré. Et je vais vous parler du sacre royal. Qui est quelque chose d'absolument gigantesque. J'en parlerai pas des heures, mais c'est quelque chose qui est tout à fait fascinant. Parce que quand on regarde le rituel du sacre, on a l'impression d'être plongé, d'être penché au-dessus d'un puits sans fond. Puisque c'est une sédimentation de traditions très anciennes, extrêmement anciennes, et appartenant à à plusieurs peuples différents. L'origine du sacre est lointaine, mais c'est à partir de Pépin-le-Bref qu'il sera pratiqué en France. Et pourquoi Tout simplement parce que Pépin-le-Bref est un usurpateur. Il a renversé les rois mérovingiens et il va donc emprunter le rituel à la dynastie des rois visigots d'Espagne et de Toulouse, qui ont recherché à renforcer leur légitimité, car, bien, vous le savez, les, les rois Visigoths ne survivaient pas au bout de trois générations. Alors le problème, c'est que les rois Visigoths sont à rien. On tâchera d'oublier. Du reste, dès Charlemagne, les papes et les rois vont diverger sur le sens de la, la cérémonie. On le voit avec Charles le Chauve, un Kmar sous l'influence de Grégoire le Grand, rédige un rituel pour tenir contractuellement le roi. Les rois de leur côté attendent du sacre un surcroît essentiel de leur pouvoir. Aujourd'hui, plus aucun monarque chrétien n'est sacré à l'exception du roi d'Angleterre, mais il convient de rappeler que le sacre des rois anglais n'est qu'une copie partielle du sacre du roi de France, un rite plus que millénaire propre à la monarchie française. C'est le résultat d'un immense syncrétisme, avec des origines celtiques, la notion de tabou royal et le caractère initiatique des rois de l'Athènes dans la deuxième période des invasions gauloises. Origine germanique, la purification des rois à leur intronisation, et le pouvoir surnaturel de euh, guérir les maladies. Et puis aussi, naturellement, des origines judaïques, recours à l'Ancien Testament, l'onction royale, vous savez, Christos, ça c'est-à-dire euh, loin, les rois étaient loin, et il y a un catapultage entre la magie royale et l'onction orientale des rois juifs. C'est ainsi que euh, beaucoup de cathédrales de France sont ornées sur leurs tympan de euh, sculptures qui représentent non pas les rois de France, mais les rois de Judas, Chartres, Amiens, Reims. Il y a une référence à Salomon. Et les rois de France estimaient que le Saint-Crème, utilisé pour l'ampoule la, de Saint-Rémy, est directement issu de l'onction des rois de Judas. Alors, il faut bien se comprendre. On ne va pas revenir par le sacre à la divinisation du roi. Le roi n'est pas divinisé, il n'est pas un dieu. Mais il est sacré. Il bénéficie de la protection du sacré. Il n'est plus un norme ordinaire. L'idée commune de ces rites est toujours la même. L'initiation des rois a pour but de les faire accéder à une autre dimension. Le roi devient le médiateur avec le divin. Il est un lien entre la terre et le ciel une médiation entre le peuple et l'invisible, une autorité sur le clergé. Je vous rappelle que les rois de France, par le sacre, avaient le pouvoir de ne pas être contraints par la clôture démoniale. Le roi canalise ainsi la force divine dans ses sujets. Et encore au Xe siècle, les évêques, disent pour l'avènement du Capet, on ne gagnera jamais de bataille si le roi ne la fait pas avec nous. Donc le roi, dans cette vision ancienne des sociétés, c'est le garant de l'ordre du monde. On trouve également dans le sacre la fameuse tripartition propre à toutes les sociétés indo européennes la fonction souveraine et religieuse qui fonde en partie le pouvoir de justice, mais aussi qui lui donne une dimension sac sacerdotale, qui nous verrons d'ailleurs que euh, les rois de France auront, pendant toute la durée du sacre, jusqu'à la fin du sacre, au dernier sacre de 1825, démêlé des, euh, des avec les papes. Les rois sont les sergents de Dieu. La fonction guerrière, qui est omniprésente et qui multiplie les symboles. Le roi est le premier chevalier de France. Et cette fonction vient renforcer le pouvoir de juger, car n'oubliez pas qu'à Rome, les juges étaient des chefs militaires, les prêteurs étaient des généraux. Et enfin, la fonction nourricière des rois. Le rite du sacre tiré des psaumes Demande au roi de descendre comme la pluie sur les regains, que la ville devienne florissante comme l'herbe au soleil. Et enfin, la fonction thaumaturgique le roi gué guérit les maladies en vertu de son, de son pouvoir, de son, de ce dans, dans la langue du plat-deutsch que parlaient les flamands, les, les francs. Le maigle, c'est la felicitas, Et cette félicitas, ce bonheur que Dieu lui donne, il les renvoie sur le peuple. Donc, le sacre a pour but de sacraliser le sang royal et, deuxièmement, de mettre en place l'idéologie royale exprimée dans le sacre, avec la notion, trois notions, la notion des deux corps du roi, spirituel et intemporel qui ne meurt jamais et le corps humain, physique et mortel. Les tombes royales à l'époque sont à deux niveaux, l'une pour le corps spirituel, l'autre pour le corps matériel. Et le principe c'est que le mort saisit le vif, c'est-à-dire que quand le roi meurt, eh bien, le roi continue, il n'y a pas de solution de continuité. Et je citerai à cet égard le chant de, euh, qui est euh, prononcé à l'occasion de l'onction. L'illustre nation des Francs, en même temps que son noble roi, avait été sanctifié dans la cube baptismale et enrichi donc de l'Esprit Saint grâce à l'huile consacrée que Saint Rémi avait reçue du ciel. Deuxième notion, l'organicisme. Le roi, organicisme, qui est essentiellement une notion holiste, c'est-à-dire que c'est une notion qui montre que le roi et son peuple n'en font qu'un, puisque le roi est la tête, le corps est le peuple, et le royaume est indivisible. Et le sacre va mettre en lumière un concept nouveau, qui est la couronne, personne morale, qui a des propriétés juridiques, avec le mariage mystique de la France et du roi. Et c'est enfin le sacre fait apparaître une nouvelle notion, la notion de souveraineté. Notion, notion de souveraineté qui se différencie de la suzeraineté. Baudin conclut son analyse du sacre, nous conclurons qu'il n'y a que celui absolument souverain qui ne tient rien d'autrui. Voilà, voilà cet extraordinaire monument qui était le sacre royal et qui était l'omniprésence du pouvoir sacré par rapport à ce bien commun que possédaient tous les Français. Et tout cela va être remis en cause à partir du XVIe siècle, parce qu'il ne faut pas croire que la Révolution, que tout date de la Révolution. Les contestations ont commencé bien avant. D'abord, vous avez la Renaissance, bien sûr, mais surtout, surtout, vous avez la réforme. Et les forces destructrices sont avant tout l'individualisme et, sa conséquence directe, le rationalisme. Rappelons ce que nous disions au début de cet exposé, que le sacré est avant tout collectif et méta-rationnel. Il est donc logique que la raison dissolvante s'attaque à toutes les formes du sacré. Et d'abord, le calvinisme. Le calvinisme refuse le sacré politique en poussant à fond l'individualisme et en considérant la totalité du monde d'ici-bas comme profane comme l'avait fait précédemment, fait de nombreuses hérésies. D'ailleurs, il est remarquable qu'aucune monarchie n'a intégré le calvinisme. Calvin ne parle jamais de roi, il parle de magistrat. Seul Dieu est roi. Référence, en effet, permanente à Samuel, que nous avons vu tout à l'heure. Bon, il y a des exceptions, mais je vais écourter parce que je ne voudrais pas éterniser mon exposé. Le calvinisme s'est fait également une règle de la destruction des images, comme par exemple le tympan des églises, avec, pour conséquence, l'échec du calvinisme. Car sachez-le, le calvinisme, le protestantisme en général, mais surtout le calvinisme, avait pour lui la majorité des forces qui existaient dans le royaume de France au XVIe siècle. Et s'il n'y avait pas eu cette destruction iconoclaste des églises, eh bien le petit peuple serait resté indifférent, alors que ces forfaits ont entraîné de la part du tiers état, de la partie la plus basse du tiers état, une haine terrible pour les calvinistes. Et c'est pour ça. Que le Calvinisme, le protestantisme, a échoué dans son désir de faire de la France un État protestant. Alors, à partir de la, fin, de la fin du Grand Siècle, on assiste dans les classes dirigeantes, en France tout spécialement, à une remise en cause de tous les fondements de la foi. C'est ce que Léo Strauss appelle la colère antithéologique. Et le sacré spirituel, les évangiles, les Écritures sont tournés en dérision, mais aussi le sacré temporel. Un exemple, le ministre Choiseul. Choiseul, c'est un ministre de Louis XV, et Choiseul va, dans les conversations qu'il a avec le roi, attaquer la fonction sacrée royale, pensant que parfois c'était une façon de se faire bien voir, de montrer qu'il était un esprit fort. Mais Louis XV ne l'entendra pas de cette oreille, et il lui dira « Vous ne savez pas à qui vous parlez, Choiseul. » Vous oubliez, et il l'enverra le, il en disgrâce, dont il ne ressortira jamais. Parce que Louis XV croyait au caractère sacré de son pouvoir. Alors bien sûr, il y a des réactions dans l'Église contre la destruction du sacré, mais en fait, euh, les réactions dans l'Église de l'époque, des Jésuites en particulier, euh, ne participent pas à la défense des institutions. Donc, dans le fond, la majorité de l'Église du XVIIIe siècle, et là je me réfère à ce qu'a écrit sur le sujet le professeur de viguerie, eh bien, il y a un ralliement en lumière. Donc, le pouvoir, à partir de là, perd sa légitimité, car il n'y a pas de bien commun. Et dès 1750, la désaffectation au sacré politique est généralisée dans les élites. Partout règne la raison critique. La sécularisation de la société ne trouve pas d'opposants, ni du côté de l'Église, ni du côté des grands commis, à de très rares exceptions. Je ne vous parle pas de la suite, vous la connaissez tous, c'est la Révolution. Les symboles de la monarchie chrétienne perdent leur sens, et la religion est rejetée dans la vie privée des individus. C'est le postulat de la laïcité à la française. Et l'idéologie la, la, maîtresse de cette nouvelle manière de voir, c'est le libéralisme. Or, le libéralisme est une idéologie qui, est, qui déteste le sacré. Elle est sceptique, avec toutes les conceptions du sacré, puisque la seule chose qui est considérée par les libéraux comme intouchable, c'est le droit. Et le critère de la légitimité, ce n'est pas la conformité à l'ordre du monde, mais le consentement des gouvernés. Et nous en sommes toujours là aujourd'hui. Naturellement, on a tenté sous la Restauration, maladroitement, de restaurer les symboles de la monarchie française avec le sacre de 1825. Je vous conseille de lire un livre d'un homme qui est, qui est devenu des moines par la suite et qui s'appelle Landric Raya. Et ce livre s'appelle Le sacre de la dernière chance. Et dans ce livre, eh bien, Raya nous raconte quelque chose qui est saisissant, une chose qui est saisissante, c'est que au moment du Sacre de 1825, eh l'idée que l'on allait euh, demander au roi de toucher les malades atteints des écrouelles, en disant « le roi te touche, Dieu te guérisse eh », bien, ça avait été supprimé. De, du rituel du sacre. Mais lorsque le roi sort de la cathédrale de Reims, après l'onction, il y a plus de 400 personnes qui sont des, des scrofuleux, malades, qui attendent que le roi les touche pour se faire guérir. C'était un sacré imprévu. Et bien que fait le roi, il s'exécute, il les touche, et effectivement, il y en aura à peu près la moitié qui connaîtront une guérison au moins temporaire. Donc vous voyez, euh, le, le, le, le, la sacralité royale n'avait pas disparu de la conscience française, mais les élites l'avaient recouverte d'un voile. Alors maintenant la question se pose de savoir si, comme le dit un homme dont j'ai oublié le nom, mais qui a écrit un livre euh, sur le sacré, la jeunesse du, jeunesse du sacré, est-ce qu'on peut remplacer le sacré par un autre sacré, puisque le sacré est indispensable à la société. La société ne peut pas vivre sans sacré. Eh bien, euh, dès la Révolution, on va essayer de créer un nouveau sacré. Vous connaissez tous la fête de l'être suprême, ou la fête de la déesse Réseau, qui sont euh, des véritables pantalonnades, qui se terminent par une orgie, et qui, évidemment, euh, déshonorent euh, la sacralité. En fait, la réponse, elle est très simple il est impossible d'effectuer la conciliation du sacré et de l'esprit républicain. Pourquoi Mais parce que le sacré introduit toujours une notion de hiérarchie et que l'esprit de la Révolution exige toujours plus d'égalité. De plus, l'individu est le référentiel suprême. Or, le sacré suppose pour se maintenir un ordre symbolique collectif. Ce qui signifie que la raison dissolvante doit s'incliner devant lui. Pour résumer, tout sacré est holiste. Et la démocratie idéologique pose comme principe que la société doit être nettoyée de tout holisme. Le sacré implique qu'il y a quelque chose qui est infiniment supérieur à nos individualités et qui durera bien plus que nous. Et c'est pour ça que Maurras disait « Les nations sont des essences quasi-immortelles. » Et d'ailleurs, la preuve que l'esprit républicain est incapable de secréter du sacré, c'est l'hymne national. La Marseillaise, par exemple, qui est un champ de guerre sanguinaire, et euh, qui euh, exprime sans doute euh, du dynamisme euh, qui exprime un enthousiasme mais certainement pas le caractère tranquille, majestueux et apaisé que euh, un hymne national doit présenter. C'est pas pour rien que les Allemands quand ils parlent de l'hymne allemand, de l'hymne national, eh bien il l'appelle Das Gebet, la prière. Donc, vous voyez, euh, toutes les tentatives d'établir un nouveau sacré conforme à euh, cette nouvelle idéologie que nous subissons se sont traduites par des échecs. Alors, évidemment, il y a eu des gens qui ont essayé, dans le cadre de la pensée scientiste, de euh, créer euh, un nouveau sacré. Par exemple, Auguste Comte dont je vous cite son ode à l'humanité. « À demi-voix, dans le silence de la nuit, il me semble que je redis des syllabes sacrées, ordre et progrès, famille, patrie, humanité, l'amour pour principe et l'ordre pour base, le progrès pour tout. » Malheureusement, même cette tentative philosophique d'Auguste euh, Comte va sombrer, sombrer dans le ridicule avec le clergé politiviste qui euh, prendra, euh, qui singera la religion chrétienne euh, avec euh, la sincérité et euh, la majesté en moi. Aujourd'hui encore, on nous parle des droits de l'homme comme euh, le sacré d'aujourd'hui. Mais en fait, les droits de l'homme ne sont qu'une rhétorique dans le sens n'est compris que de façon très vague et finalement vide. Or, comme je vous l'ai dit au début de cet exposé, le sacré doit être compris par tout le monde, aussi bête, aussi, euh, aussi ignorant qu'il soit. Évidemment, des gens, les gens du commun ne sont pas capables de comprendre des abstractions, surtout quand elles ne se fondaient sur rien. Donc derrière toutes ces valeurs, il n'y a qu'une pétition d'universalité vague qui dissout les appartenances et qui sont l'objet d'un choix en discussion pour démonstration, ce qui les rend éphémères. Il existe pourtant aujourd'hui encore dans nos sociétés des choses sacrées. Mais alors là, ces choses sacrées appartiennent à une catégorie très spéciale, les tabous que l'on impose au peuple vaincu. Ce pas moi qui dis ça, c'est Régis Debray. Le nouveau sacré de nos sociétés, c'est Auschwitz. Parce que si vous touchez à Auschwitz, si vous dites que ce n'était pas ce qu'on a dit, si vous contestez le nombre de morts qui est accepté, eh bien, vous êtes à ce moment-là poursuivi très sévèrement devant les tribunaux. Eh bien, c'est exactement ce que euh, les peuples vainqueurs imposaient aux peuples vaincus à l'époque euh, de la Grèce antique, avec les spartiates, par exemple, qui imposaient aux Ilotes euh, la reconnaissance fondamentale de leur faute et de leur, et de leur incapacité. Et bien sûr, dans ce domaine, là, la raison critique, elle est bannie, on l'oublie. Si vous cherchez à fouiller dans le mythe sacré, vous avez l'obligation de nous trouver que ce qu'on vous enjoint d'y trouver. Il y a des choses dont on ne peut rire devant personne, et eh bien, c'est l'une de celles là qui existe encore aujourd'hui dans notre société. Je vais passer à la conclusion de mon exposé. Peut-on se passer du sacré en politique Est-ce que le pouvoir peut être, selon l'expression d'un ancien président de la République, simplement normal L'histoire et l'expérience des peuples nous enseignent qu'il n'y a pas de pouvoir efficace sans une dimension suprarationnelle et qu'un pouvoir désacralisé est un pouvoir mutilé et produit à la casse. Car l'argument nationaliste, rationaliste ne peut rien contre la réalité. L'homme ne peut pas appréhender par sa raison la totalité de ses besoins. Nous avons besoin d'une ouverture sur l'invisible, le sacré unit le pouvoir du merveilleux, la vénération du chef, la certitude d'être en communion avec les hommes de son pays, de sa nation, de sa famille, dans une fraternité réelle, toute qualité éminemment sociale. Il nous relie à toutes les étapes de la formation de notre héritage. Il a toujours quelque chose à nous dire. Cela dit, une fois que l'on a dit cela, a-t-on résolu le problème Sans doute non. Au début du XXe siècle, Maurras, dans un bel optimisme, écrivait qu'il suffisait de ré rétablir les institutions traditionnelles de la France pour que dans un moment spontané, tout reprenne vie. Il disait « Nous mettrons pour quelques semaines nos ennemis en prison et nous leur apporterons du champagne. » Il est malheureusement à craindre que les choses ne soient plus si simples. En fait, beaucoup des forces sur lesquelles le martégal Charles Maurras comptait pour soutenir cette entreprise sont gravement affaiblies quand elles ne sont pas complètement anéanties. C'est pourquoi, plus près de nous, Pierre Boutan espirait dans une métanoïa, une conversion en quelque sorte, qui permettrait de réconcilier les hommes avec leur société, leur pouvoir, leur religion, tout cela revêtu d'une chape de sacré. Le problème, c'est qu'il doit exister une conformité et une communication entre le civique, le sacré civique et le sacré religieux. Et là, il y a deux constatations à faire. D'abord, c'est que nous n'avons pas d'autre religion que le catholicisme et que tout effort pour en bâtir un autre n'est que futilité. Ensuite, il faut que la religion soit d'accord. Or, notre religion s'est désolidarisée depuis déjà fort longtemps et de plus en plus des nécessités du pouvoir légitime. Et les positions du pape actuel sont sur ce point emblématiques. L'action est donc double, faire revenir le sacré politique au peuple et aussi la religion au sacré politique. Vaste programme qui suppose de grandes et cruelles remises en cause et je ne puis que dire aux nouvelles générations courage et au travail. Merci de votre attention.